Non mais alors là, je voudrais qu'on m'explique pourquoi tout le monde s'en prend à l'arbre qui cache la forêt. Et vous avez remarqué ce petit ton accusateur dès qu'on parle de ce pauvre arbre Et puis d'abord, je voudrais savoir comment c'est possible un arbre qui cache une forêt. Ah, ça c'est sûrement un truc, hein, pour nous faire croire qu'il y a beaucoup de forêts. Alors que plus ça va, moins il y en a. Et qu'on vient de me prouver qu'elle se cache derrière les arbres. Ah non, parce que ça, les arbres, ils sont innocents. Ils n'ont rien à cacher. Ah bah ben c'est là, s'en détruire un arbre Eh hey Jean-Louis, t'es d'accord